Pour changer, là on veut nous imposer l'identité numérique, c'est voté cette semaine à Strasbourg. Comment est-ce qu'on peut lutter contre, comment déjà informer les gens pour que ça, savoir que ça existe Alors évidemment le bouche à oreille, internet etc. Alors en fait le numérique va nous bouffer complètement et entre autres la volonté de mettre en place la monnaie numérique. Il y a l'euro numérique qui se prépare, le dollar numérique et d'ailleurs pour la fin de l'année 2022, la Fed et d'autres relais bancaires aux états unis font une sorte de galop d'essai d'un dollar numérique. Vous avez la monnaie chinoise au yuan en février de cette année 2002, qui a, la Chine qui a lancé le procédé de, de le yuan numérique. Et vous avez la Russie de Poutine qui, elle aussi, a lancé le rouble numérique. C'est-à-dire que tout le monde s'y met. Simplement, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, il y a des bagarres internes entre fractions mondialistes dans la finalisation de l'architecture de la gouvernance mondiale et des intérêts entre oligarques russes, américains, japonais, israéliens, allemands, ex chinois, etc. Et, et le but de, ce, de, de cette monnaie numérique, c'est quoi C'est l'asservissement C'est l'esclavage à l'état pur. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tout sera numérisé, eh bien, on pourra contrôler tout, on pourra savoir ce que vous avez acheté. Il y a aussi le passe-carbone. Enfin, c'est un, c'est l'asservissement, c'est le collectivisme. Et d'ailleurs, dans mon livre sur mon le, les origines du mondialisme, j'ai une carte, enfin une photo en couleur de, du patron du front de Davos, Klaus Schwab, lors d'un entretien. Qu'est-ce qu'il a derrière lui comme bus Il a le bus de Lénine. On ne peut pas faire mieux. Il aurait eu le portrait de Maréchal Pétain, là, j'avoue que je serais faisais très question. <rire> Évidemment, non. C'est le bus de Lénine. Et en fait, nous assistons à, la à une tentative de finalisation de la gouvernance mondiale. Et je rappelle que le premier ouvrage véritable de gouvernance mondiale, de prototype présenté, c'est le en 1516, le Utopia, de Thomas More. Je rappelle que Thomas More s'est récupéré et qu'il a combattu Henri VIII. Mais à l'époque, au début, il était contaminé par les idées de la cabale, enfin, bon, bref, oui, parce que j'allais être, être encore plus virulent. <rire> et euh, donc, on a, a, ça a été lancé, enfin, annoncé en 1516. Et finalement, Klaus Schwab n'est que là pour parachever Avec un, un, un, un idéal ancien. Et évidemment, Klaus Schwab est un outil. Euh, parce qu'il y a des gens, bon, il faut penser aussi à son collègue. et euh, qui, qui s'appelle Harari, où c'est une caricature, on, on, on croit que c'est le diable qui parle quand on l'écoute, Harari. Euh, Est-ce Est est bon que vous pensez que malgré tous les peuples euh, vont gagner contre ces mondialistes Oui, hein, alors, oui, alors ça, ça peut paraître. En fait, ce qu'il faut, et c'est triste à dire, euh, bon, il y a une apathie générale, c'est triste à dire Il faut que les gens crèvent de faim. Il y a des années et des années de ça, quand on me posait la question, je disais toujours, il faut que le frigo soit vide. Il faut ne plus avoir assez d'argent pour payer le loyer. Il faut des, des mesures qui brisent la vie de tous les jours. Pour qu'ils se révolte, et et Voilà, parce que euh, mentalité primaire, méthode primaire, et là, l'instinct de survie se réveille. On bouffe quoi Il n'y ben, a plus rien. On se chauffe comment Il n'y a plus rien. Et dans ces cas-là, c'est triste à et dire. Le temps va arriver Le temps de la crise Oui, parce vraiment... que là, le krach financier a commencé, il s'accélère à quel rythme va aller, je ne peux pas vous dire, ça va aboutir tôt ou tard une guerre civile, tôt ou tard une guerre généralisée, Et la Russie et l'Ukraine, il ne faut pas oublier l'Iran, l'Iran avec Israël et il risque d'avoir quelques soucis de ce côté-là, évidemment Taïwan, côté chinois. Bon, on a l'embarras du choix. Merci beaucoup, cher Pierre-Hilaire. Merci.